Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Bon aujourd'hui je vais vous montrer la pose d'un éco-piège contre les chenilles processionnaires Je vais vous montrer l'arbre Voyez En haut c'est rempli de cocon Donc là on descend Et je vais mettre l'éco-piège à cet endroit là Je le prépare et je vous montre ça du terreau le tuyau de la colorette où les chenilles vont passer la poche pour mettre le terreau où les chenilles vont descendre et ça c'est la colorette qui va faire le tour de l'arbre une mousse naturelle pour éviter euh, que les chenilles passent entre l'écorce de peigne et la colorette c'est pour boucher donc ça se mélange avec de l'eau et c'est du papier et après les attaches Bon ben voilà, j'ai déjà installé la colorette Il ne me reste plus qu'à utiliser à préparer la colle, colle naturelle On va mettre tout autour Par dessous, pour éviter que les chenilles ben, descendent Après, la chenille elle va descendre dans le conduit Et rentrer dans la poche de terreau Voilà la colle est faite Voilà à quoi ça ressemble Vous voyez, c'est tout humide donc bien entendu, il faut faire ça quand il ne pleut pas. Hein. Et on va coller ça tout autour. On finit par la poche. Voilà, je vais vous montrer le piège. Voilà les copièges. Avant de vous montrer l'intérieur, n'oubliez pas d'aller mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de partager. N'oubliez pas, maintenant j'ai un compte Instagram, vous pouvez aller vous abonner et me suivre. Je mettrai plein de photos. Je vous montrer les copièges. Donc là on a la poche qui est attachée avec le tuyau qui part de la colorette. Qui rentre à l'intérieur, qui descend dans le terreau. Je vais vous montrer la colle naturelle qui est dessous la colorette pour éviter que les chenilles s'échappent. Et maintenant, je vais vous montrer l'intérieur vu de dedans.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 N'oubliez pas, les invisibles y sont partout, mais il y a toujours une solution pour les détruire. Des défrôlants.